Allez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 Sur sa montagne sainte, exalte l'Éternel notre Dieu et poster des devant. Sur sa montagne sainte, car il est saint, ah, ah, ah, car il est saint. Ah, ah, ah. L'éternel est grand, grand puissant, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre son nom, grand et redoutable, qu'on célèbre la forme, qui ce qui est la justice. Venez, nos nous et humilions-nous. Réfléchissons les genoux devant le Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes son peuple, le troupeau. Alléluia! L'éternel est bon, car il est saint, car il est saint. célèbre la force du Qu Dieu qui aime la Qu'il est bon de louer l'éternel. Nous voulons te dire merci notre Père c'est merveilleux d'être dans ta maison à toi, mon sauveur béni. Oh Dieu, avec des cris de joie, des chants de grèce, mon roi, pour te dire combien tu es tellement si important pour nous, mon Père Saint. Que tu sois donc exalté, que tu sois donc béni, toi qui nous donnes la vie, Seigneur. Toi qui nous guéris, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, oh toi qui nous fortifie. Toi qui nous a réellement aussi sauvés mis à part, mon Père Saint-Dieu. Oh, oh, que tu sois exalté encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Oh C'est vrai, l'équilibre, ton peuple à toi crie vers toi parce que tu es réellement le Dieu vivant. C'est toi qui fais des merveilles dans notre vie, dans notre marche, mon bien pas du sang. Nous te désirons encore davantage, mon roi. Nous voulons te dire, merci, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur pour tout ce que tu fais pour nous, Père oh Dieu. Louange j'ai honneur à toi encore pour ce jour que tu nous donnes, mon bénémoine Père oh Dieu. Nous voulons réellement nous accrocher aussi davantage à toi. Te voir davantage aussi à l'œuvre, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Continuons encore davantage à voir agir encore. parmi nous aussi en nous, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Combien nous dirons tant te voir, mon bénémoine Père Saint. Sois béni encore ce soir, mon bénémoine Père Tubissant. Merci encore pour les cantines, les sangs et les lois qui sont montés devant toi. Merci encore pour les psaumes, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Nous sommes à toi, attachés aussi à toi pour vivre pour toi, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Aide-nous à voir mon confort. À ta volonté, à toi, parfaite paix. Nous sommes notre de ton toi, Mon bien-aimé Seigneur, mon oh Dieu, que ta main puissante et glorieuse conduit. Nos yeux te verront comme Job l'a dit, mon bien-aimé Nous sommes sûrs et certains cela, mon mon mon Père. Et nous sommes vraiment confiants, mon bien-aimé Malgré les difficultés, mon bien-aimé Seigneur, nous atteindrons le but, mon Roi. Nous voulons te servir encore davantage, mon Roi. Tu es celui qui nous tient par ta main, mon bien-aimé Père, oh Dieu. avec toi, nous faisons des exploits, mon bien-aimé Nous le ferons, nous le faisons aussi, mon bien-aimé Seigneur. Merci pour ce temps béni, mon Père Merci pour ce temps la grâce, mon bénémoine, Seigneur au Dieu. Nous dois ramener véritablement à toi, mon bénémoine Patrice. Un peuple que tu as réellement ramené et que tu conduis toi-même Seigneur. Conduis-nous encore par ta grâce, mon bénémoine, Père Nous te supplions Père, avec nos frères, avec nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, mon de Nos familles, mon bénémoine, Père, nous voulons marcher avec toi, notre Dieu, nous sommes à toi, mon béni Père du Sois béni et prends le contrôle de tout ce que nous avons Seigneur. Car nous t'avons aussi prié Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que notre Dieu soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions de tout notre cœur pour sa présence et sa bénédiction et la grâce que nous avons de pouvoir réellement aussi nous tenir dans sa présence. Que notre Dieu vous bénisse tous. Et c'est merveilleux ce que Dieu... Je suis arrivé et que je regardais tout autour de moi tout à l'heure et j'ai vu mes amis qui venaient, donc les petits, les gens là, j'ai dit « Seigneur, quelle grâce !» Et de pouvoir le voir et venir dans la maison du Seigneur aussi dans des conditions telles que nous nous trouvons effectivement aussi et, et surtout aussi des, dans des heures comme ceci avec aussi les situations dans lesquelles nous nous, nous rencontrons mais nous remercions Dieu pour... Et ces enfants que Dieu nous a donnés. Il est bon de pouvoir les amener dans la maison du Seigneur. Il est bon de pouvoir laisser aussi avoir ce désir de pouvoir prendre plaisir à être dans les choses qui concernent Dieu. Et surtout quand nous les amenons effectivement dans la maison du Seigneur, nous le plaçons dans une bonne position. Et que même dans les temps à venir, ce qui est comme fondement qui entre dans leur cœur effectivement ne pourra jamais sortir. Nous avons, nous n'avons pas laissé nos enfants faire n'importe quoi. Nous avons cette responsabilité de pouvoir les éduquer. Souvenez-vous effectivement d'Abraham avec Isaac. Comment cet enfant regardait son père et qu'il avait réellement confiance à son père parce qu'il voyait comment il était. Nous avons une grande responsabilité à l'endroit de ce que Dieu nous a donné effectivement pour en prendre soin. Cela m'amène à pouvoir voir ce petit témoignage de cet enfant, Lévi, que vous connaissez. Il a, je pense, qu'il âge il a, Lévi? Combien c'est ans Combien Mon sauveur béni. Lévi a 8 ans. Que Dieu le bénisse. Il était avec son grand-père, je crois que c'était hier. Parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Hein c'était hier. Et c'est le petit-fils de notre précieux frère, le frère Zaché. Et, et voilà que euh, le petit là, euh, Lévi, il était donc, Dieu soit béni. Et là, je crois qu'il a écouté la prédication de la parole de Dieu du mardi. Il dit à son grand-père il dit, mais en tout cas, la prédication de, de, de mardi était puissante. Lévi qui a combien 8 ans. Il dit la prédication de, de mardi était puissante. Et je crois que son, son grand-père a sursauté. Il dit pardon, il dit oui, elle était puissante. Il dit mais mais mais, mais, mais de quoi s'agit-il effectivement parce que je crois qu'il lui a posé la question effectivement et il dit mais euh, pourquoi parce qu'il dit il dit mais parce que euh, euh, il s'agit effectivement que d'appeler la parole parlait effectivement que de la lumière effectivement je crois que c'est ce qu'il a dû exprimer parce que je pense que c'est cela qu'il a dû à, à, à son grand père et il dit que à son, il dit à son grand père effectivement que euh, nous sommes donc euh, la lumière je pense que c'est cela hein. je pense que Là, effectivement, que, et, il dit nous sommes donc la, la lumière dit, parce que nous, nous sommes la lumière ben, dit, mais nous sommes la alors il pose la question il dit à, à, à, à, à Lévi qu'est fait donc la lumière alors il dit mais la lumière lorsqu'il y a la lumière les ténèbres fouillent alors je lui dis Seigneur un enfant de 8 ans comme ça peut arriver à pouvoir exprimer que la prédication était quand même puissante parce qu'il s'est rendu compte, c'est que quelque part quelque chose s'est passé dans cet enfant. Et vous vous rendez compte que quand nous les amenons ici, on pense qu'ils perdent leur temps. Mais ces enfants, le Seigneur leur accorde la grâce de pouvoir écouter la parole de Dieu et entendre cela. Et surtout si maintenant cela agit ainsi dans les enfants. Je crois que chacun de nous doit avoir un témoignage. Si déjà un enfant de 8 ans peut déclarer ce qu'il a déclaré, je crois que lorsque nous sommes sortis de cet endroit, chacun de nous a commencé à se mettre en question. Parce que si on ne s'est pas mis en question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Ça veut dire que, que moi ça m'est posé la question, mais ma façon de parler, je dois contrôler. Ma façon de pouvoir penser des uns des autres, je dois contrôler. Ce que je pense comme aide, je dois contrôler. Ça veut dire que le Seigneur est tenté de nous amener à quelque chose de très important, mais que parfois on ne fait pas très très attention. J'ai prié que Dieu nous aide. Je prie que le Seigneur nous, nous soutienne. Il nous soutient toujours, effectivement, mais c'est à nous, effectivement, de pouvoir réellement aussi nous, nous accrocher. Que Dieu bénisse cet enfant, et qu'il bénisse nos enfants aussi. C'est pour ça qu'il disait, laissez-le venir. Quand ils ont ces désirs, même à la maison, quand ils... D'ailleurs, vous, êtes, vous, êtes, vous devez savoir que même avec les, les circonstances que nous avons, les conditions de ce qu'on prend comme mesure, les enfants peuvent être ici 120, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, c'est vrai donc pour eux, ils peuvent être ici même, on peut même faire une réunion ensemble avec eux, sans problème, rempli ici, il n'y a pas de problème. Et nous remercions Dieu pour cela. Donc s'ils ont le désir de pouvoir venir, laissez les donc venir. Avant que je dise aussi l'Écriture, il y a une question que notre frère Julia Arma m'a envoyée, effectivement, et que je pense que probablement... Euh, ça travaillait, ça travaillait les cœurs et les esprits, effectivement, je crois, c'est suite à la réunion de dimanche. Alors, euh, elle m'a envoyé une question. Voyez-vous, quand les Seigneur permet qu'une chose soit dite, ben, pourquoi est-ce que ça s'est dit, à effectivement, si on ne nous contrôle rien Mais c'est parce que les seigneurs c'est ce qu'ils fait. Mm -hmm. Il veut ramener effectivement hein, les choses à, à leur juste place, effectivement. Parce que nous, nous sommes dans une période tout à fait difficile où euh, il y a beaucoup trop de gens qui prêchent, effectivement. Puis bon, beaucoup de choses ont été dites et prêchées aussi, effectivement. Et, et les Seigneur, par des circonstances, il veut que quelque chose puisse arriver à pouvoir être placé à leur juste place pour que le peuple de Dieu comprenne euh, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Je reçu donc sa question, évidemment, euh, tout en... Ah, merci Seigneur. Euh, et Ici, et, et si, euh, il m'a écrit, donc, euh, tout rapidement. te vrai, donc, euh, Julia je pense qu'il doit être à l'écoute euh, ce soir, là, où il est, que les Seigneurs les bénissent. Il dit que la paix du Seigneur soit avec toi, donc soit avec vous, pendant qu'on dit. Ah, il dit, « Sure, partir, Léonard, le dimanche 13 décembre 2020, à un moment... Pendant la prédication, vous aviez souligné que les diacres ne peuvent pas amener une âme aux eaux du baptême. Et que cela était une erreur et vous aviez martelé là-dessus. Mais à un certain moment, vous vous êtes ressaisi en disant que les diacres pouvaient aussi faire le service de baptême. Alors là, révérend, la confusion a pris place dans mon cœur. Alors, il me cite maintenant les Écritures, dont le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6 nous montre brièvement comment le diaconat a commencé et là, il n'était pas question d'un ministère quelconque. Ok, je comprends, dit-il. Mais, dans 1 Timothée 3, c'est toujours important, par exemple, vous écoutez, comme par exemple la question qui est posée, c'est de pouvoir voir effectivement le fond. La pensée profonde, est-ce qu'on cherche à ce qu'on puisse faire sortir, afin qu'on puisse aussi faire voir effectivement ce qu'il a est dans la pensée, effectivement aussi Parce que derrière toujours la question, il y a toujours une pensée d'une personne. Et quand on lit la manière dont la question elle est posée, donc on peut saisir en fait ce que la personne désire, ce que la personne veut faire voir, ce que la personne veut faire sortir dans sa question. Parce qu'ici, il dit donc, il a dit donc, dans le livre des actes, il répond, à qu'on a commencé, là il n'était pas question du ministère de Il dit, ok, comprends ça je comprends, mais, mais dans 1 Timothée, prêtez bien attention, 3, 10, on nous dit, je cite, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Je vais lire ça. Révérend, si Timothée nous parle de ministère, qu'on les diacres. C'est quel genre donc de ministère fait-il mention Et nous savons aussi qu'il n'y a pas de ministère sans appel. Et ce quel genre d'appel donc est-il question, s'ils ont donc un quelconque ministère Révérend, j'ose croire que les diacres ont un rôle très très important à jouer auprès du ministère de évêque. Pendant que Philippiens 1.1 s'adresse aux évêques et aux diacres et dans 1 Timothée 3 pour exercer leur ministère des diacres, il faudra remplir presque la même condition qu'un évêque et il, a aussi, et il a aussi un côté spirituel s'il doit directement, réellement aider le pasteur dans son ministère ne croyez-vous pas qu'il y ait une certaine logique dans tout ça Révérend Léonard les diacres peuvent-ils faire les services de baptême oui ou non elle a dit désolé pasteur si je n'ai pas pu formuler ma question clairement donc Dieu vous bénisse alors il nous a cité donc dans 1 Timothée chapitre 3 que nous allons lire avec vous Timothée euh, chapitre 3 que bâtisse alors bon il a mis le verset 10 effectivement donc, mais je voudrais qu'on le lise entièrement évidemment parce que bon pour qu'on comprenne effectivement, parce qu'il a fait référence à cela. Verset donc 1, il dit, « Cette parole, Intimité donc 3, chapitre 1, « dit Cette parole, donc, est certaine. Si quelqu'un aspire donc à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une femme sobre, modérée, réglée dans sa conduite hospitalière propre à, à l'enseignement il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent mais indulgent, pacifique, désintéressé il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'Église des dieux. Mm -hmm. Il ne faut pas qu'il soit donc un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. C'est bien de l'évêque dont il est parlé. C'est ce qu'il a fait référence ici aussi pour euh, montrer, d'après ce qu'il nous a dit, que la relation qu'il y a aussi profonde entre le diacre et le ministère, en fait l'évêque, c'est-à-dire que c'est quand même la même condition... Et alors, pourquoi est-ce que les diacres ne seraient pas, dans ce ministère, comme ils va l'exercer, à mesure de pouvoir faire ceci ou cela Donc, je relis bien encore. Donc, les conditions dit mais verset dit il ne faut pas qu'ils soient à nouveau convertis de peur, qu'enflé d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Verset 7. Évêque. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure qu'on les éprouve d'abord, c'est là où le verset 8 arrivé aussi, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Parce que c'est à cela qu'il il, il fait référence ici. Révérend, si Timothée nous parle de ministère qu'on les dit quel genre de ministère fait-il mention Et nous savons aussi qu'il n'y a pas de ministère sans appel. Ok. Et d'abord, ce n'est pas donc Timothée, je pense que si on lit ici, on dit bien, chapitre euh, 1 de 1er de Timothée, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, notre insuffisance, et puis à Timothée, mon enfant. » Donc, c'est Paul qui écrit. Donc, ici, c'est pas donc Timothée qui dit, parce que notre précieux frère, il dit ici, donc, « Si Timothée nous parle du ministère, donc ce n'est pas Timothée, c'est bien Paul. » Aïe, mais si, verset verset 10, il dit non, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont donc sans reproche. Alors, effectivement, la relation est mise ici avec euh, le verset 1 qui concerne effectivement euh, la charge des effectivement, par rapport à la charge donc euh, d un, d un, d un, des, diac des diacres effectivement, montrant que euh, les conditions sont exactement à la même. Je pense que je, je vais du temps continuer, peut-être. Euh, euh, voilà, ah non, je vais continuer d'abord. Euh, verset 11, verset 12, pardon, parce que je pas terminé. Non, verset 11, il dit, donc je peux « je d'abord Les femmes de même doivent être honnêtes, non-médisantes, sobres fidèles en toutes choses. » Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leurs propres maisons, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je pense que... Alors, vous remarquerez très bien que les choses sortent, et surtout quand on lit comme ça, en rapport avec des évêques et comme... Notre précieux frère l'a dit aussi que euh, les conditions sont euh, pareilles, effectivement. Ce qui veut dire qu'ils ont donc un ministère, puisqu'on dit, enfin, euh, qu'ils exercent leur ministère. Ça veut dire qu'il a aussi dit aussi qu'il n'y <coughs> a pas de ministère, donc, sans appel. La question à pouvoir se poser toujours est quand même une question et, et biblique. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que les saintes écritures disent Vous remarquez très bien que, je crois que sur ce que j'ai eu à pouvoir aussi comprendre et entendre, qu'il est prêché, et je crois que c'est une habitude dans la plupart des, des églises, surtout aussi dans ce qu'on appelle le message, en fait, effectivement, que euh, les travail de diacre, c'est surtout le travail aussi des pouvoirs baptiser les gens, donc faire le travail de, de baptême. Et c'est pour ça que euh, ce que notre précieux frère a eu à pouvoir nous donner ici, quand on le lit, alors on comprend que ça justifie effectivement que c'est tout à fait logique, que la chose est comme ceci, et puis surtout quand on parle de ministère, donc s'ils ont un ministère, et ils doivent donc faire le travail, effectivement cela, c'est cela qu'on doit toujours faire très attention, parce que la parole de Dieu est un puzzle. Et si vous, vous savez quand on a un puzzle devant soi effectivement, on a des pièces qui sont mélangées de puzzle, il faut d'abord avoir l'image. L'image effectivement de la chose pour placer maintenant chaque chose à sa juste place. Juste une question. Quand on parle effectivement de ce qu'on appelle des évêques. Regardons dans les livres de Titus chapitre 1 ce que cet homme, l'apôtre Paul, ici, il dit, et puis en revenant pour les aussi, dites au chapitre 1, le verset 1, il dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Il dit « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui n'aimant point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. à titre, mon enfant, légitime en notre commune foi que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Verset 5. Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Je vais un peu m'arrêter là. Et ça aussi, c'est une confusion qui est dans beaucoup d'églises. Je pense que et' nous permet que ça Dans beaucoup d'églises, tous ceux qu'on peut.. Il y a c'est un rapport avec. Ce qu'on appelle pasteur, donc, comme on peut dire aussi évêque comme cela. Je pense qu'il y a d'abord une confusion. Tous ceux qu'on appelle pasteurs ne sont pas de pasteurs. Selon Ephésiens chapitre 4, évidemment aussi, ceux-là, ce sont ce sont qu'on appelle des anciens. Oui, ce sont des anciens. Et ces anciens-là, effectivement, ils doivent remplir des conditions parce que s'occuper du troupeau. Nous allons y arriver rapidement. Regardez une chose. Dans la plupart des églises, effectivement, il y a ce qu'on appelle les systèmes des votes de vote de pasteur, Donc ils sont essentiels. Toutes les églises, en majorité, ils les font que ce soit des messages, ce soit même des églises effectivement dénominationnelles. Mais dans les saintes écritures, on ne peut pas voter des anciens. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'effectivement qu'on doit faire une élection dans les églises, effectivement, pour voter des anciens. C'est contraire aux Saintes Écritures. On nous oh, en oui, euh, euh, euh, euh, l'homme de Dieu a fait, mon frère et ma soeur, ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Les anciens, comme les évêques, doivent être établis. C'est ce que nous disons ici. Que tu établisses dans chaque ville les anciens. Pas que tu passes par le vote. Pour que. Ils soient donc votés parce qu'il y a la majorité. À ce moment-là, ils peuvent arriver à pouvoir réellement prendre position, effectivement, de ce qu'on appelle, effectivement, les services qu'ils sont. Dans ce qu'il a dit, regardez d'abord ici, il dit donc euh, que tu établisses des anciens dans chaque ville, si s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, nous avons lu ça dans un, un, un Timothée 3, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque, vous voyez, on revient, non que l'évêque soit donc irréprochable comme économe des dieux, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain et tempérant. Écoutez bien, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable aussi d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc cet homme ici, il doit remplir les conditions pour qu'il puisse arriver à pouvoir aussi prendre la responsabilité des âmes. Donc il lui aussi recommandait de pouvoir exhorter. Vous comprenez Maintenant regardez une chose. Je reviens aussi pour le diacre, avec les questions de notre frère. Dans les saintes écritures... Dans le livre des actes au chapitre 20, vous pouvez remarquer ce que cet homme des dieux et comment il a eu à pouvoir agir. C'est l'apôtre Paul dont nous relate effectivement le récit ici. Acte au chapitre 20, je pense. cela. Oui, si je me trompe. Voilà. Acte au chapitre 20. Il nous dit, cependant de Milet, là où il s'est trouvé, hein, c'est une ville, Paul, envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Il n'a pas cherché, envoyé chercher d'autres personnes. Ce sont les anciens. Pourquoi, effectivement Nous allons le voir. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous servant les seigneurs en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches de juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et que le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous, tout soumis desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du son de vous tous. Car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même, vous suivez, et à tout le troupeau sur lequel qui ça ah, ah. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire quoi Que Dieu te bénisse. Ce qui veut dire que nous comprenons que ces personnes ici ont la responsabilité et de baptiser aussi, de pouvoir. Ah oui, c'est pas moi, hein? Ce sont les Écritures. Mais quand on, on prend maintenant pour les diacres, Acte au chapitre 6. Regardez cela, acte au chapitre 6, nous lisons cela. Voilà, verset 1. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, vous suivez, les hellénistes murmurèrent contre les hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et alors, le 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, écoutez bien, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. Ce sont deux tâches. Vous comprenez Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu. Pour que nous puissions servir aux tables Maintenant il dit C'est pourquoi frère Choisissez parmi vous cet homme De qui l'on rende un bon témoignage Qui soit plein d'esprit saint et de sagesse Et que nous chargerons De cet emploi et, et, nous, et, dit, et nous Nous continuerons à nous appliquer à la prière Et au ministère de la parole Mais il pouvait aussi ajouter en disant Que ces hommes que vous allez choisir Ceux qui peuvent se de la Parole. mais non, ils ont été choisis pour un but bien précis. Maintenant, regardez une chose, frère, quand il parle effectivement, que on parle dans les livres de hein, Timothée chapitre 3, en rapport avec leur ministère, vous voyez, c'est ça qui nous détruit en fait, ce qui veut dire que nous, voulons, nous interprétons les choses en faisant la déduction, quand on lit, donc, si donc cela pour les évêques c'est comme ça, donc ça doit être ainsi pour les diacres aussi est-ce que vous suivez parce que si cela doit être ainsi pour les diacres, c'est là que je voudrais vous ramener à pouvoir voir aussi ici dans les Saintes Écritures regardez bien donc 1 Timothée chapitre 3 et nous voyons ici au verset 1. Euh, voilà voilà Verset 7 par de l'évêque, effectivement, il dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous entendez Et maintenant, dit, verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche c'est là que notre précieux frère dit, mais si on parle de ministère on sait qu'il n'y a pas de ministère sans appel ça veut dire que s'ils sont diacres ça veut dire qu'ils qu ont un appel quand même des dieux d'où ils doivent quand même baptiser puisqu'ils ont été appelés des dieux vous voyez la dédiction mais ce n'est pas biblique c'est nous qui avons donné une interprétation à quelque chose ah oui, oui, oui, c'est ça le grand danger en fait. Parce que si c'est comme ça, alors c'est comme ceci. Non, avec Dieu, c'est pas comme ceci, comme cela. Non, avec Dieu, c'est que les Écritures doivent être clarifiées. Maintenant, regardez, quand on parle de ministère, ah, Dieu soit béni, <rire> il dit leur ministère. Et si, maintenant je vais quand même un peu, avant de dire quelque chose, Alors, si on doit aller dans comme ça, donc, parce qu'on n'a pas les évêques comme ça, donc ça veut dire que les diacres aussi, donc c'est dans le cas des évêques. Alors maintenant prenons ici le verset suivant qui dit Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Vous voyez le verset 11 C'est là qu'on voit la nomination qu'ils ont aussi voté aussi des diaconesses. Parce dit, mais dans la Bible, quand même, dans Timothée chapitre 2, 3, il y a des diaconaises, puisqu'on en a parlé. Que les femmes, de même, doivent aussi être honnêtes. C'est-à-dire que les femmes diaconaises. Ah ben oui, c'est ah ben oui, la déduction qu'on peut suivre dans ce que nous voyons. C'est comme ça que dans les dénominations, mais vous ne pouvez pas dire autrement, parce que dans la Bible aussi, on dit les femmes aussi, on dit que, entre dire que les femmes diacres, diaconaises, pardon, de même, doivent aussi être honnêtes, non médisantes, et sobres, no fidèles en toutes choses. Oh, ce n'est pas ce que Dieu a dit. <rire> la Bible est un puzzle ce sont les femmes des diacres oui messieurs. c'est pour ça que les gens sont complètement dans l'erreur j'ai béni Dieu parce qu'il sait les pensées des hommes effectivement les gens sont dans l'erreur effectivement une femme ne peut pas être diagonaise parce qu'elle ne pas, peut pas assumer notre santé comme ça. non non c'est pas possible parce que la Bible dit je ne permets pas à la femme de ne pas avoir sous sur l'homme un diacre, c'est un policier un homme qui met de l'ordre c'est sûr et certain vous voyez, je ne vais pas rentrer longtemps parce que j'ai dit comme... Mais regardez, nous revenons au ministère, au ministère, au ministère, au ministère. Parce qu'il a dit ici donc ce qui veut dire que... Euh, parce que, révérend, si tu m'étais, nous en parle de ministère, qu'on les dit quel genre de ministère, fait-il mention donc Et nous savons aussi qu'il n'y a pas de ministère sans appel. Donc, on a fait donc assertion à, à ministère et appel. Or en fait, quand on parle de ministère, c'est l'office. Ah oui parce que directement quand on parle ministère, on dit Ah, c'est appeler, c'est chercher, appêcher la parole de Dieu Non, c'est une fonction. Donc les diaconats, c'est un office. C'est-à-dire que, que l'office, c'est-à-dire que les services dans lesquels la personne exerce. C'est ça qu'on doit comprendre. Pas, parce qu'un appel qui vient de Dieu au ministère est tout à fait différent. Ah, je vais vous montrer quelque chose dans les scènes d'écriture, et puis nous allons, euh, probablement passer à autre chose. Alors, je pense que la réponse, parce que je crois que, peut-être, suite à ce qui a été dit dimanche, beaucoup de gens ont eu à pouvoir sauter et dire, ah, il est allé dans les choses qu'il fallait pas. Parce que, les il a dit, <rire> mais, puis quelques temps après, tu t'es ressaisi, tu as dit qu'ils peuvent, euh, aussi baptiser. Et je crois que c'est avec certaines conditions. Oui, mais faut comprendre. J'ai dit, quand Dieu nous conduit dans des centres, certaines choses, effectivement, on doit comprendre. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous savez, mon appel, c'est depuis, vous le savez, j'ai un témoignage, peut petit pas peu, bref, effectivement, si quand Dieu m'a appelé au ministère, je n'avais qu'un âge de 15 ans. Mais c'est pas ce -là à ce moment-là que j'ai été ministre serviteur de Dieu, avant même que je naisse oui, oui. Amen, amen. Mm -hmm. Donc avant que nous n'étions, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes des chrétiens. Mm -hmm. Avant même que nous venions au monde, nous l'étions. C'est maintenant que nous a fait comprendre. Et cela aussi. Mais dans mon parcours, effectivement aussi, j'étais diacre. Oui, j'ai assumé la fonction de diacre, effectivement. C'est pour ça que je dis que la plupart de toutes les fonctions qu'on a ici, en grande majorité, Dieu a permis que je puisse les assumer, pour voir à peu près comment un homme, si vraiment il sert Dieu dans sa fonction, comme il faut. J'ai été exercé en cela aussi. J'ai été aussi diacre, effectivement, j'ai assumé mon travail de diacre aussi. Mais en tant que diacre, j'avais un ministère. Est-ce que vous comprenez J'étais appelé à parce que j'étais à l'université et je prêchais donc l'évangile aux gens. Parce ne savaient pas, mais bon, je ne disais rien. Mais dehors, je servais Dieu à cause de l'appel qu'il m'a donné. Mais à l'Assemblée, j'étais diacre. Donc si j'étais dehors, effectivement, et que là où je suis parti et je prêchais la parole, la personne a cru, effectivement, que la personne devait être baptisée, l'endroit où je suis tellement si loin, mais en tant que serviteur de Dieu, je pouvais le baptiser. Et pourtant, j'assume la fonction de diacre. Est-ce que vous comprenez Mais ça ne veut pas dire qu'on peut être diacre. Et Non, je dis que... <rire> ça que c'est pas dire que l'effet d'être diacre, on a certainement un appel de Dieu. Parce que c'est lui qui a la charge, effectivement, c'est celui qui a appelé des dieux qui a la responsabilité de pouvoir amener les hommes à la fois prêcher la parole de Dieu. Parce que vous allez me dire, oui, mes frères, tout le monde ici. Mais non, non, non, ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher la parole de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose dans les Saintes Écritures. Bref, pour revenir à cela. Donc, les frères qui prêchent et qui disent qu'effectivement que la fonction du diacre est une fonction qu'il doit exercer aussi pour le baptême, c'est faux, c'est contraire 100% aux Saintes Écritures. Pour quelle raison aussi, parce que nous avons vu que les diacres ont été appelés pour simplement servir pour une tâche. C'est dans les scènes écritures Cet office-là ne sert que pour cela. Et quand on les a dans l'exil, effectivement, ils doivent arriver à pouvoir faire leur service, effectivement, en faute. Parce que quand vous donnez à quelqu'un de faire une tâche auquel il n'a pas été appelé, pour, vous tuez la personne. Non. Et vous savez, ici, il n'y a pas de sentiment. Hein on n'a pas à pouvoir servir Dieu avec des sentiments. Si on les fait avec des sentiments, on tue, les gens. Nous avons besoin de la parole. Maintenant, regardez une chose. Vous connaissez ce qui s'est passé avec euh, Saul de Tars Il allait pour aller persécuter les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Qui es-tu donc, Seigneur dans la lumière, il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ses yeux ont été donc avec lui en certains moments. Vous vous souvenez Qu'est-ce qui s'est passé Pour que vous puissiez voir que Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre, regardez, acte, je pense au chapitre 9, quelque chose comme cela, on va lire avec vous... Acte 9, disons, à partir... Euh, Verset 3. « Comme il était donc en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de résumer contre les aiguillons, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu donc que je fasse Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient donc demeurèrent stupéfaits, et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul donc se releva des terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit donc par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, oh, il y avait, écoutez bien verset 10, Or, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous entendez cela Amen. <rire> Dieu, est, est ça, Dieu est particulier. Amen. Uh -huh. Un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Voilà donc, le Seigneur s'adressa à cette personne. Là, les choses changent. Quand Dieu entre en action pour la personne, pour une tâche, les choses changent. Il lui dit, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, mais lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Il lui dit, bien, lève-toi, va. Ça veut dire quoi Le Seigneur l'envoie. Oui, que Dieu te bénisse, mon ami. Et là, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car cet homme-là, il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoir de la part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Anania sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère écoutez bien, le Seigneur Jésus quittait à Paris sur le chemin, vous voyez cela Par lequel tu venais m'a envoyé. Écoutez bien, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois donc rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il s'éleva et fit quoi Voilà, messieurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion parmi les frères. Tout le monde, parce que frères et sœurs, les gens prennent à la légère cet acte-là de baptiser quelqu'un. C'est pas n'importe qui que vous devez accepter qui, qui vous baptise, frère. Non. Non, monsieur, c'est votre vie, c'est votre destination. C'est un acte fondamental dans les scènes écritures, mon frère. Parce que que Dieu nous aide. Il est question d'être une épouse irrépréchable. irrépréchable sans tâche, sans, sans, sans, sans rien du tout. Donc, c'est quand même important que l'on comprenne que les actes qu'on doit poser, que nous devons poser, doivent exactement être conformes aux saintes écritures. Amen. Parce que, frère, sauf pas qu'il y ait quelque chose qui, qui a été fait. Vous savez, quand vous vous, vous construisez une maison, que une brique est mal placée il y aura un problème pour la ligne. Ah oui, monsieur. Ah oui, madame. C'est quand même... Ah, regardez ce que je voulais quand même dire. Est bien, C'est que Dieu est notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous lisons cela rapidement. Non, rester, ici. Philippiens au chapitre 1. Ah, regardez très bien. Philippiens au chapitre 1. C'est absolument nécessaire. Mon frère et ma soeur, le Seigneur nous a fait comprendre que nous vivons dans un temps tout à fait difficile. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de séducteurs. Et puis il dit, mais si cela était possible, les élus seraient séduits. Quelle confusion. C'est ça le problème, mon frère. Même pour prêcher la parole de Dieu, il n'est pas donné tout un chacun de pouvoir les faire. Non, parce que, comment veux-tu prêcher une parole que tu n'as même pas reçue vous voulez -vous que je vous dise effectivement Jérémie chapitre 23. Regardez très bien pour qu'on comprenne, parce que cela est nécessaire. Puis je reviens dans Philippiens que nous avons lu tout à l'heure. Jérémie 23. Il nous dit une chose ici, Jérémie 23. Regardez. Jérémie 23, partie du verset 16, je lis rapidement. Il dit, ainsi parle l'éternel des armées. N'écoutez pas les prophètes, les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Et pourtant, sont des prophètes. Eh bien oui. Combien de prédicateurs n'avons-nous pas Des quantités qui peuvent sortir effectivement. Mais c'est vrai. Il dit, n'écoutez pas, il dit, mais bien. Il vous entraîne à des choses néant. Pourtant, ils sont des prophètes. Eh bien oui, tout un chacun peut se lever et dire, non, moi, je vais vous prêcher la parole de Dieu, ainsi effectivement aussi. C'est pour ça il faut faire très attention. Ah oui, c'est important, mon frère et ma soeur, c'est nécessaire. Et puis, continuez. il dit, il dit, ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'éternel. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même des visions. Ah ben oui, parce dit puisqu'il ici, Ils disent donc les visions de leur cœur Et non ce qui vient de la bouche de l'éternel Parce qu'on peut bien interpréter la parole de Dieu Le malaxer, le mixer effectivement, non. Faire sortir quelque chose que Dieu n'a pas dit Ah hein, qui sort Évidemment, il dit, il dit, écoutez bien Verset 10, dit Ils disent à ceux qui me méprisent, l'éternel a dit Vous aurez donc la paix Et disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur Il vous arrivera aucun mal Qui donc a assisté au conseil de l'éternel C'est la question et puis, il dit, effectivement, qui donc a dit, pour voir, pour écouter la, sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu, parce qu'il faut l'entendre. Et puis, il continue, il disait, voici la tempête de l'éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants, la cour de l'éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. C'est pour ça qu'il faut toujours poser la question, mais quel est donc ton appel Ce n'est pas que vous méprisez non, il faut poser la question, quel est ton appel Souvenez-vous, toujours ici, on parle effectivement de des défenses, ils ont éprouvé les gens. Ils n'ont pas avalé n'importe comment, non, non, non, non, non, Ils ont éprouvé les gens. Il dit, mais non, non, c'est bien, tu dis, tu es un prédicateur, tu es un pasteur, je sais pas moi de quel, de quel ministère tu te donnes, effectivement. on veut savoir effectivement quel est ton appel et qu'est-ce que Dieu a fait avec toi. C'est important. Ananias ne veut pas s'envoyer comme ça pour aller baptiser Paul. Non, non, non, non. non. Le Seigneur qui t'est apparu, il m'a envoyé. Il avait l'autorité, messieurs. Donc, Paul ne pas, pourrait pas hésiter à ce moment-là. Non, non, s'il m'a dit que c'est la vérité. Et puis, son autorité fait dit même, Non, ici, je suis baptisé. C'est conforme aux saintes écritures, à la volonté de Dieu, parce que le Seigneur avait dit à ses disciples Allez, partout, prêcher la bonne nouvelle, là, toute création, n'est-ce pas Et qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement mmh -hmm. Baptisez-les, n'est-ce pas C'est la commission. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Il avait donné à ses disciples. À ceux qu'il a enseigné, à ceux qu'il a appelé lui-même, n'est-ce pas moi, qui vous ai appelé. C'est la question de l'appel du Seigneur en rapport avec ceux pour lesquels il t'a appelé, pour la tâche que tu dois. Frère, nous ne sommes pas tous de cuisiniers quand même. Il y a quand même dans, dans, dans un restaurant, il y a des serveurs. Un serveur ne va pas se mettre à la place du chef pour commencer à faire de la cochon. Non, monsieur. Les serveurs, il est serveur. qui qu les servent bien. Pour, pour, pour le bon fonctionnement, effectivement. Un, les cuisiniers, c'est un cuisinier. Il doit bien préparer. Tout est en harmonie. Mais que les serveurs viennent maintenant pour cuisiner. Mais le restaurant va sauter. Que Dieu te bénisse, mon grand. Parfois, on peut penser, nous, c'est pas que nous. Le Seigneur est un Dieu d'ordre, frère. Dans les choses de Dieu, il faut qu'on soit ordonné. Chacun à sa place, à sa fonction. Alors, quelle bénédiction! Amen. C'est la vérité. Un Dieu appelle, il place, effectivement. Juste, ne soyez pas choqués, je vous donne un exemple. Nous l'avons ici. Vous voyez quand il passe ici. Pour ouais, bon, que quelqu'un... De... Je vous donne un exemple, bon, c'est un exemple. dit, voilà, frère, aujourd'hui, je sens que... Je sens que... Je dois conduire les champs et la réunion, c'est des... Mes frères, j'étais toujours vu... Je vous donne un exemple. Là, là, tu as toujours arrangé la, la toiture de l'assemblée aujourd'hui, tu veux venir comprendre Si on le laisse, vous allez voir la différence. Vous comprenez Parce que là, il y a un don. Là, il y a. Vous savez, que c'est bon, on fabrique quelque chose, mais c'est la chose qui vient de Dieu. On dit qu'elle est là, parce que quand on le met dans sa tâche, il fait son travail, on sent que tout est à l'harmonie. C'est vrai on a des exemples concrets quand même. Vous comprenez Donc c'est que nous comprenons. Ah, j'ai je vais, te, je vais ici. Il, il dit ici, il est bien. Le verset suivant, c'était dans le chapitre... Verset, oui, verset Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je n'ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de la mauvaise voie. De la méchanceté de leurs actions. Il dit, ne suis-je pas Dieu des prêts, dit l'Éternel il ne juge que Dieu de près, et il, ne, il ne juge pas aussi euh, Dieu, de, Dieu de loin ainsi. Donc c'est-à-dire que, euh, il dit, mais s'ils si avaient assisté mon père, c'est-à-dire qu'ils devaient rapporter ma parole. Il dit, mais pourquoi mêler ma parole avec la paille C'est ce qu'on doit comprendre, que nous avons besoin de pouvoir nous tenir effectivement. Nous, nous en tant qu'enfants de Dieu, je ne sais pas combien de fois que, nous, que Dieu nous aide quand, comme il le veut, mais si le Seigneur nous le rappelle, souvenez-vous, frères et ça. quand Moïse est parti lorsque Josué est venu, qu'est-ce que le peuple lui a dit Nous t'obéirons, pas de problème tout ce que tu diras, même si quelqu'un se montre contre toi. Mais toi, fais en sorte, veille seulement que le Seigneur, ton Dieu, là, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Mais s'il n'est pas avec toi, alors s'il te plaît, laisse nous tranquille. Amen. Ah, mais oui, c'est vrai. Pourquoi tu dois me dire fais, fais, fais, alors que c est, c est ta pensée à toi, ce n'est pas Dieu. Mais quand Dieu est avec toi, tu me dis, fais, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que je fais ce que Dieu veut. Oui, frère. Oui, ma soeur. Il ne s'agit pas de sentiments, mais une exemple pour ton âme à toi. Amen. Frère, voir le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Amen. Amen. Paul dit, mais j'ai très durement mon corps. Amen. Merci. Amen. Mais c'est vrai, frère, ce n'est pas question de sentiments. C'est mon cousin, mon oncle, mon papa, mon fils. Non, monsieur. Quand je partirai, moi, je serai seul. De l'autre côté, je n'aurai pas cousin, oncle, et papy. Non, non, non, non, non, non, non. Mon âme à moi ici... Amen. Je veux qu'il reçoive tout ce que Dieu veut, pas ce que quelqu'un veut de moi. Amen. Frère et sœurs, c'est lui qui vous a appelé, ce n'est pas un livre ici. Si, non. non, messieurs, c'est le Seigneur. Amen. Alors c'est celui qui doit avoir droit sur toi 100%. Amen. Toi, tu n'obéis qu'à lui. C'est nécessaire que... Alors, Philippiens, chapitre 1, regardez très bien. que nous comprenions ça. Philippiens, chapitre 1, puis nous allons prier pour rentrer vite à la maison. Philippiens, au chapitre 1, que nous avons lu, que nous allons lire effectivement ici, non J'espère de tout cœur que ça a été clair. Amen. Il n'y a pas de confusion que ceci et cela. Non, ça a été clair. Que Dieu soit béni. Philippiens au chapitre 1, nous lisons cela ici ensemble avec vous. Hein. Et ça fait aussi. Pardon. Donc Philippiens, c'est cela, oui, c'est Philippiens, Donc Philippiens. Voilà, ce cas, nous y sommes. Voilà. Philippiens, chapitre 1. Donc le frère nous a fait aussi donc la, la référence. Il dit ici. Verset, verset, oui, verset 3 il dit, je rends grâce à, à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, nécessaire dans toutes mes prières pour vous, hein, dans, dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Est-ce que vous comprenez la part que vous prenez donc à l'évangile. Comme il a dit que l'évangile m'a été confié, c'est l'apôtre Paul qui dit. Vous vous souvenez de cela, non L'évangile qui m'a été confié par le Seigneur Effectivement que Dieu nous a dit, Nous confier l'évangile en fait que nous prêchons cela C'est un essai que mon précieux frère Zachir M'avait donné que je cherchais l'autre fois Alors il dit c'est de manifester ma joie Au sujet de la part C'est cela de la part Que vous prenez à l'évangile Depuis le premier jour jusqu'à maintenant C'est-à-dire que depuis ce jour-là Vos sentiments, votre amour pour la parole de Dieu N'a pas changé Et puis il continue je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ah, gloire à Dieu. Amen. Donc effectivement, pour que toi, tu aimes vraiment la vérité, c'est que Dieu a fait quelque chose en toi. Amen. Regardez, regardez, frères et sœurs, il faut que nous puissions euh, réaliser cela. Dans les lits thessaloniciens, je crois deux thessaloniciens, cela aussi, effectivement, euh, cet homme en euh, fait part de ce que nous avons eu à pouvoir dire à un certain moment. Euh, euh, il dit ceci. <coughs> il dit, <rires> au verset euh, au verset, au verset 9, il dit, <coughs> quand vous connaissez d'abord verset 7, hein, où il dit que le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous vous souvenez, non Et celui qui le... Vous vous souvenez quand même Amen. Celui qui doit disparaître. Vous connaissez, non Alors, paraîtra donc l'impipo qui paraît, c'est effectivement qu'il faut d'abord que l'autre parte, hein? Que le Seigneur, Jésus qui détruira par le souffle de, la, de sa bouche. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, non Et si, quand on a dit que l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça, vous avez compris Vous connaissez, non Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas saisi cela Si, vous n'avez pas saisi, il les... Ah, ok, ça va. En fait, il s'agit effectivement, comme nous le disons, certainement que le diable et tout ce qui se passe, effectivement, le diable ne peut pas arriver à pouvoir effectivement atteindre profondément ses objectifs aussi longtemps que l'épouse est encore sur la terre. Donc, quand l'épouse s'en va, alors, nous avons vu ici La lumière. C'est vous. Mais quand il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qui va rester ah oui. Vous avez vu la couche, comment elle est arrivée là ah oui, il s'est vu qu'il allumait un pacte, effectivement. L'impice apparaît maintenant. Et il fait ce qu'il va pouvoir faire. Vous comprenez l'impice, non Ok. Alors maintenant ici, le verset suivant dit L'apparition de cet impice se fera par la puissance de qui De Satan. Avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour... Pour être sauvé. On aime trop tes mensonges, on aime trop les choses qui nous plaisent. Comme les scènes écritures. l'apôtre Paul a dit, mais il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas quoi La sainte doctrine. Ils auront la démangeaison. dans Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils détourneront l'oreille de là la... Voilà Mais vous, c'est pas comme cela. Il dit ici, effectivement, que je suis persuadé qui a commencé en vous cette bonne œuvre parce que vous aimez la parole, vous aimez l'évangile, mais c'est vrai parce que frère dans un monde comme celui-ci, aimer l'évangile, ce n'est pas donné à tout le monde, monsieur, non. Regardez frère, regardez surtout les sœurs, ce n'est pas facile pour les sœurs. Oui. Le monde pousse effectivement à ce que, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a que j'ai en les ans, mais c'est les siècles de la femme. Oh, oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire que les femmes ont du droit. Et oui, ah oh oui, oh oui, ah oh oui. Ce que vous n'avez pas remarqué, quand on abandonne Dieu, on renverse les rôles. S'il y, y a un monde chaotique et problématique, un temps c'est bien là ou d'ici. C'est un âge, un âge de, de mélange. Confusion de tout, effectivement. On a tout renversé, tout est sans, sans c'était là. On ne sait même plus reconnaître. C'est pour ça que l'apôtre pour dire, Mais je m'étonne que vous détournez si beau. C'est lui qui vous a appelé pour vous attacher à un autre évangile. Ça veut dire qu'en fait, il y a tellement une confusion que les gens ne se rendent pas compte, effectivement, de quel Jésus ils reçoivent, effectivement. Ce n'est plus le Jésus de la Bible parce qu'il est le seul qui sauve. Mais Jésus des églises en fait, qui fait des hommes, des femmes, des, des membres d'une église, quelconque effectivement qui appartient à cela. J'ai prié pour que, Seigneur, que les efforts que vous fassiez, que vous êtes en train de pouvoir faire, ne soient pas en vain. Amen. Que les souffrances que vous éprouvez aujourd'hui dans ce monde ne soient pas en vain, mon frère. Pas en vain, ma soeur. Faites les choses pour que vous puissiez être couronné. Et la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc moi, je dois être ferme dans ces règles. Qu'est-ce que Dieu a donné comme qu ordre Qu'est-ce qu'il a dit effectivement pour que ça se passe je dois, être... je dois être pas, si je ne peux pas être à toi à ramasser n'importe quoi. Non. Je dois être certain de ce que Dieu me demande de pouvoir faire. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il est très bien. Il dit, je dois avoir Philippe Pierre dit mais celui qui a commencé cette bonne œuvre vous la rendra écoutez bien la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ parce que c'est là qu'on nous disons, effectivement, effectivement que la plus importante de choses pour toi c'est que tu sois sûr et certain que ce qui est en toi et ce que tu es dans tes de à vivre effectivement tout cela vient de Dieu parce que si c'est Dieu qui a commencé, Dieu ne travaille jamais en désordre. Non, non, non, non, non. C'est pour ça qu'il nous a gardé. Mais je vous laisserai pas en félin. Vous enverrez les consolateurs. Il va vous consoler. L'esprit de vérité. Quand les choses sont en désordre, il vous ramène. Enfin, que vous soyez sûr et certain que là où on est en train de bâtir, effectivement, c'est la place qu'il faut. Parce que, si c'est lui qui a commencé cette œuvre, c'est sur lui-même. Il est dit bien ici, hein. c'est lui-même la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais regardez, j'ai dit cela, nous allons prier ensemble, parce est dans 1 Pierre chapitre 5. Ce que cet homme de Dieu nous fait savoir, 1 Pierre au chapitre 5, Voilà, il dit ici, mm -hmm. verset, euh, verset 6, 1 Pierre 5, verset 6, il dit, humiliez Émiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez donc sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Nous avons un adversaire qui est malin. N'oubliez pas, mon frère, ma soeur, la chose qui vous tient à cœur, là, c'est la parole de Dieu. Mais il va chercher par tous les moyens de pouvoir essayer, de pouvoir injecter. C'est pour ça que c'est tellement si près si un âge, nous avons une confusion et que des mensonges sont comme la vérité, c'est bien cet âge. Tellement si près, mon frère et ma soeur, que pour pouvoir en sortir, il faut être un élu de Dieu. Et il a dit que les élus seraient séduits si cela était possible. Et nous pouvons voir, effectivement, aussi qu'aujourd'hui, la séduction passe son point Effectivement, aussi, oui, mais on vous vient avec des choses qui... quand, quand ça, Et quand le mensonge est vraiment bien placé, comme il aime bien le faire, ça paraît comme la vérité. Et quand la vérité vient, ça paraît comme le mensonge. Mais c'est lâche. C'est pour ça que <rire> Dieu a fait en sorte que... <rire> Euh, comme David de, de vie d'ailleurs à pouvoir dire j'ai été conçu dans l'iniquité. n'est-ce pas mais ce que toi tu veux c'est que ah, la vérité soit où ah, quand c'est là c'est pour ça qu'il disait David j'essaie ta parole ici ah là là là là, là. quand c'est gravé là dedans Satan il peut tout faire c'est pour ça quand quand on vous prêche quelque chose qui ne colle pas très bien, vous n'arrivez pas à pouvoir avaler. On dit, mais sœur, raval, alléluia, gloire à Dieu. Mais comment veux-tu, frère, que j'avale C'est comme quand on lui disait, mais dis gloire à Dieu, c'était un pécheur. Il, il dit, il dit, sois, hein? donne gloire à Dieu. Il dit, on va dire que c'est un pécheur. Il dit, j'essaye d'avaler, mais ça ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? Frère, si les Seigneurs n'avaient pas fait cela, c'est pour ça qu'on est heureux quand on nous dit qu'il nous a élus. Dès avant la fondation du monde. Parce bah, si l'élection était que bon, je te regarde comme ça, et puis bon, je vais te choisir, et ce serait beaucoup d'échecs. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais il est sage! Et Satan ne le savait pas! Avant que le monde soit, la vérité était en toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand elle vient, elle lui a dit Gloire Amen. Elle dit Mais pourquoi tu es Mais ça résonne là. Amen. Et nous continuons, nous terminons. Et puis il dit Ceci, l'apôtre Pierre. Pierre, il dit Oh, il dit Donc, votre Dieu, cherchant à qui, qui il dévora, verset 9, il dit Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont aussi imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Ça, bien. Il dit Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Hou. Alléluia. Nous l'avons entendu un phésien, non Philippien, vraiment. Qui a commencé à devant toi. Donc le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Il est très bien appelé aussi en Jésus Christ à sa gloire effectivement éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Un, un peu de temps. Alors, frères et soeur, souffrons pour lui pour un peu de temps. Acceptez la souffrance pour un peu de temps. Acceptez l'insulte pour un peu de temps. L'ignominie pour un peu de temps. Les régies pour un peu de temps. La Oui, sœur, Que Dieu vous bénisse. Acceptez cela. Qu'on vous traite des de vieilles dames. Acceptez cela. Alléluia. Pour un peu de temps. Il dit, après le soir, pour un peu de temps, il dit quoi Vous fera quoi Vous perfectionnera qui ça Lui-même. Donc, s'il a commencé, Amen. il va achever. Amen. Donc, nous, perfectionnement, nous serons comme moi, irresponsables, sans tâche, ni ri, ni rien de semblable. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Notre... Non, non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne pas sera, non, non, non, non, non, jamais ne pas passer sera pas, parole de Dieu, jamais ne pas sera, non, non, non, non, jamais ne pas sera pas, la parole de Dieu, jamais ne passera pas. Non, non, non, non, non, jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui part Venez à Jésus, il vous donne sa vie. non, non, non, non. non. Jamais ne passer, passera pas par parole de Dieu, jamais ne pas sera, Non, non, non, non, non, jamais ne passer, passera pas par parole de Dieu, jamais ne pas sera, Celui qui vaincra sera vêtu du blanc. Son nom restera dans le livre de l'agneau, non, non, non, non, non, jamais ne passer, passera pas, la parole de Dieu, jamais ne passera non, non, non, non, non, jamais ne passer, passera pas, la parole de Dieu, jamais ne pas. Celui qui vaincra Sera vêtu du blanc Son nom restera Dans les livres de l'agneau non, non, non, non, non Jamais ne passer passera pas Oh non, non, non, non, non. Jamais ne passera, passera pas La parole de Dieu Jamais ne passera